Hello Youtube Il y a un nouveau mode qui est sorti, un mode où dès que tu utilises des puantes, des termites, tu peux décoller dans tous les sens. Vous savez que j'adore les trickshots, je suis à l'aise avec les mouvements. Pensez à vous abonner. Bon visionnage. C'est toi le brigand. Qu'est-ce qu'il y a ESK J'ai toujours vu un, un, chat, un chat sous extasie posté. Qu'est-ce que qu t'es que en train de qu qu'est-ce en train de faire actuellement Il est il où mon chat sous exta, là du matin Oula, fais un effort gros Quatre mas Tio, joder En gros, avec ce petit flingue, je l'ai obligé à se déplacer, les gars. Parce que ce petit flingue est équipé version, version God. Je me fais vraiment voler mon kill, là On compris prix pour qui les gars Il est passé où mon gun, un chat Apparemment, j'ai plus mon gun, sauf que je sauf que je l'ai jamais posé. Nice! I'm safe, Skullwalker. Wouhou! Ouais! Ouais! Merci Marina pour les 15 mois. Thank you! Sure, sure. Oui, c'est moi. Allô. Hey, Allô, français? Allo? Hey, allo, français? Ouais. ouais, ouais, français. ok, nice. Tu viens d'où Skywalker? Uh -huh. Quoi? C'est quoi? Uh -huh. Allô? Quoi? Uh -huh. Tu viens d'où? de Norvège. Norvège <rire> Ouais. Et tu parles français comme ça. Mmh. Très fort. Oh là là, allez, allez. Oh là. Allez. Tu t'es enfilé un saumon ou quoi Les gars, c'est bizarre quand même. Oh. Bah ben, il est où là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 Attends, attends, je vais pas dormir. J'ai pas dormir Qu'est-ce qu'il entend par là Tu veux que je te mette un drone pour qu'on soit sûr Ah, il y en a un sûr, après l'autre Ah, uh, euh, j'arrive. Attends, attends, attends, attends. Ok, donc chacun une dit Vas-y, je me fais celui de gauche, je suis celui de droite. Oh, good on veut dans on Je Tu l'as défoncé, hein? Mmh. Sky, file-moi l'argent, vite. Il faut que je monte. T'as pas besoin, mmh. utilise, utilise ton stuff pour monter. Regarde. Regarde, right, Sky, Est ce que tu peux faire. Comment, comment, comment? Je comprends pas. <rire> Genre, utilise les termites ou quoi? Regarde. <rire> Wouhou! Ah! Wouhou! <rire> ok! Yeah, bro! Je savais pas ça, je savais pas! Mais maintenant, tu sais, mon frère. T'as quel âge, Kay Walker? Euh, 22. 22? Et tu fumes des Gauloises sans filtre? Ça fait combien de temps que tu fumes? <rire> hey! Tu sais ce que t'es? T'es un gros baiser? Non, bro. Bomba The... de ganja, bro. I got... Oh! <rire> hey, bro! Let's, let's go! Oh. Le, hey, let's go smoke! Come oh. with... on, fucking hell! Surrender, surrender. Fucking hell. Fucking hell. Oh, bro. Comment j'ai raté là Je parle avec toi. Oh. Mais je sais, c'est pas ma faute, ça raté, c'est que t'es mauvais. Oh la la. Tu m'as dit là. Tu qu'on s'enroule après, tous les deux On se le fume pendant la <olika> game Ouais. Mustafa c'est bro. On va se faire une tulipe avec l'oreille. Oh ce merde! <rire> oh! Et là, quand je vois qu'il y a deux mecs qui arrivent à ma droite et quatre à ma gauche. Oh non, pas comme ça! Non, pourquoi je descends comme ça? Oh, je vais mourir non? Shit! Oh! J'ai des merdes là. <rire> ah, GG, GG, GG. Il a déconnecté? Non. Mais quel fils de pute! Tombé, ah, un Tomber, tomber. Oh, oui. Tu sais, je le vois pas me C'est pas si je sais jouer gros. C'est que je suis ah, le meilleur de ce jeu. Ah oui Oh non, c'est bon. Ah, bon. J'ai euh, le choix entre la jouer safe ou rusher, je vais rusher. On avait le lobby hein Ouais je vais essayer de faire une 40 plus. Ah Ouais c'est des oui. visions de jeu mec ah Ouais t'as des placements c'est tout J'ai réussi l'impossible avec ce move 36 kills frérot ça va ah ouais, j'ai pu tourner la tête à tout le monde là. Ouais, ouais, GG hein, t'as fait tout seul hein. Pas besoin de ah personne vrai. je crois. Ah. j'aime bien ces deux jeux. Tu les as vus Ouais, bah ça passe. Non. Ouais. Let's go, baby Ah ouais. Let's C'est comme ça qu'on montre qui est le meilleur, chat 14 000 de dégâts, les gars. C'est un massacre. et Titi, mec. joué, J'ai joué, le boss. Merci, les gars. mec. <rires> <rires> Salut les mecs, c'est un plaisir. <rires> énorme.